Initiative, euh, ce serait d'avoir créé un réseau de structures euh, de protection de la nature prête à recevoir euh, des néophytes, des, béné des donc euh, le grand public, bénévole, sans compétences particulières au départ, mais avec une grande envie d'aider, euh, et de réunir autour de ce réseau de structures bah, des, des personnes de, de tous âges, euh, mais qui a envie de donner de son temps généreusement euh, au service justement d'une cause qui les, qui les dépasse, euh, d'être solidaire de, de, de ce vivant qui nous entoure et, et, et, et qui nous nourrit. Grâce au lancement de l'EcoOntaria, j'ai permis au grand public d'œuvrer concrètement sur le terrain, euh, aux côtés de scientifiques, à la protection de la nature, de la faune et de la flore. rapidement, l'association a intéressé, il y a Nature et Découverte qui a trouvé le concept original, qui nous a interviewé donc ça a boosté l'association à fond, donc dans toutes les villes de France où il y avait Nature et Découverte, les tracts étaient distribués, et voilà, ça a démarré comme ça. on a on a démarré rapidement, on va dire, en une année, on est passé de 10 adhérents à 300 adhérents et puis voilà, ça a continué après à se développer. Le public était touché par la démarche et surtout qu'on a souhaité évidemment que ce bénévolat soit, soit comme le nom l'indique, soit sans contribution financière. Non pas comme dans les. ça s'est développé ensuite dans les pays anglo-saxons où, où des personnes euh, partent aider à l'essai la, la, scientifique, mais en, en, en apportant une contribution financière. Donc c'était vraiment un moyen aussi pour ces personnes de, de se sentir actifs, que ce soit pendant leur temps de vacances ou leur, leur congé ou, ou leur retraite, puisqu'on a eu des retraités aussi. Je pense que c'est euh l'envie le, le, de d'avoir un, un rôle sur, sur la sur, sur Terre, c'est euh, œuvrer pour l'intérêt général, c'est me sentir rattaché au monde, c'est me euh, sentir utile, c'est euh, sentir utile c'est presque trop trop matériel, mais c'est œuvrer oui pour quelque chose qui me dépasse, se contribuer à. A plus de bonheur, plus de joie, plus de je sais pas, plus de, de beauté dans le monde. Ça va avec l'émerveillement en fait, l'envie le, le, de protéger de ces personnes. Euh, c'est peu, peut-être un peu maternel, c'est peut-être un peu féminin dans le, dans le contact, dans le, la sensualité de. Euh, oui, du contact avec la nature. C'est vrai que donner un chèque, c'est très intellectuel et on, on, on fait une bonne action. Et, euh, et je pense que notre conscience se porte mieux. Et c'est très bien comme ça. Et heureusement qu'il y a des personnes qui font des dons. Après, ces personnes, elles ont un besoin physique de rentrer en contact. Et je pense qu'au fond de nous, on a tous... Ce, ce besoin de solidarité euh, euh, mais qui ne peut pas toujours s'exprimer si on n'a pas des propositions euh, euh, comme, comme telles. Voilà. Et euh, c'est vrai que dans le quotidien, euh, ben, ce n'est pas toujours facile de, de pouvoir donner. On a un grand besoin de donner en fait qui rejoint, qui rejoint le besoin d'être aimé, évidemment. J'ai eu envie de partager évidemment euh, mes découvertes. Euh, C'est vrai quand il y a quelque chose qui m'émerveille, j'ai tout de suite envie de le partager, pas de le garder. Euh, donc au début, ça a été l'idée de monter des expéditions euh, là-bas pour justement aider les scientifiques, les quelques scientifiques qui survivaient dans le coin, dans une petite île en fait, l'île de Wrangel, qui est, où ils étudient les ours polaires et le rapport avec les bof, avec les phoques et puis les bœufs musqués, etc. Voilà. Donc j'ai essayé d'organiser ça, et puis en fait logistiquement c'était très difficile. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, ils avaient justement <coughs> créé un mode d'action qu'ils appelaient Eco-volunteering, euh, que, que je n'ai pas complètement inventé. Hein, euh, euh, c'est un concept qui n'existait pas en France. Donc L'idée de léco volunteering c'était de mettre en relation donc les, les, les scientifiques ou les, les personnes chargées de la protection de la nature avec le grand public qui avait envie d'agir. Et donc c'est à ce moment là que je me suis dit que c'était une idée super intéressante puisque finalement c'est ce que j'avais vécu moi en tant que non scientifique au départ, j'avais pu aider des scientifiques dans, dans ces régions polaires à compter les bœufs musqués, observer le comportement des, des éléphants de mer, des choses comme ça. Ça avait été passionnant pour entrer en relation intime avec l'animal et avec le milieu et à comprendre et, et euh, à revenir chargé à bloc pour évidemment euh, aider euh, ces espèces. Il existe plein de structures hein, euh, qui proposent maintenant sur internet des, des possibilités. Moi je leur, je leur dis essayez, tentez, euh, c'est possible à partir d'une demi-journée, c'est l'avantage maintenant, à partir d'une demi-journée jusqu'à un mois, six mois. Il y en a pour tous les goûts, vous pouvez même, ça peut même être près de chez vous, vous pouvez faire des observations quotidiennes qui vont contribuer à la protection de votre milieu. Vous pouvez aller voir évidemment sur le site d'Apas aussi, mais il y en a d'autres. N'hésitez pas, commencez, si vous y goûtez, vous ne pourrez plus vous en passer après. va œuvrer pour quelque chose, et ça c'est énorme, ça change tout, euh, donc un public qui n'ira pas euh, manifester contre quelque chose pourra peut-être aller euh, œuvrer pour quelque chose. Et euh, voilà, je pense que mettre du, dans notre société, c'est bien qu'il y ait peut-être des gens qui se battent contre, mais si on arrivait à transformer toutes ces actions en, en actions pour autre chose il euh, y aurait voilà, aussi beaucoup plus de paix. Et...